Non, monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, président monsieur le président, président, président, président, président, président. Monsieur le Président. président. Oui. oui. Euh, bonjour. Euh, donc, il paraît que vous auriez confirmé que vous donniez des points gratuitement à l'équipe de Maison Alfort. Écoutez. Euh... J'ai l'impression véritablement d'avoir été euh, au centre d'une cabale, hein, on, va, on va se dire les choses franchement, c'est une cabale. Euh, oui, on, on, on prétend aussi que j'élève euh, des dromadaires au Zimbabwe. Euh, L'équipe de Maison Alfort se débrouille très bien et, et en, j'ai envie de dire alors, si on leur avait filé comme ça par hasard 8 points d'avance sur le dernier match, je suis blessé, vous savez, madame, euh, avant d'être un président, je suis un être humain. Euh, j'ai démissionné, voilà, vous ne vous êtes pas sans le savoir, j'ai démissionné ce matin de mon poste de président, hein, poussé par euh, madame euh, la ministre de la Culture qui a diffamé hein, mon nom et ma réputation. Donc voilà, je euh, traverse une période particulièrement difficile en ce moment.